Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Euh, oui, je suis tout seul, Pimous a quitté la chaîne suite à la vidéo de Marvel Fitness, dont tout le monde l'a vu. Il a été décidé que toutes les personnes ayant un développé couché supérieur à 160, voire 170, ceux au-dessus de 170, c'était sûr qu'ils étaient dedans. Donc on a aussi Jo euh, de Fitness Fusion hein, qui arrive à lever euh, 140 kg en une rep, hein, donc une rep max. On a aussi euh, Pimous de Fitness Fusion qui lui a un gabarit totalement différent des deux, des deux autres. Il hein, est plus petit que, que en taille, il est beaucoup plus léger aussi en termes de poids. Pourtant, a réussi aussi à lever les 180 kg. Euh, Pimous les a fait de Fitness Fusion, euh, la vidéo est là. Donc... Euh ok, pourquoi pas, donc comme quoi on va pas me sortir une connerie de c'est la morphologie, c'est la... le poids, ça dépend du poids de la personne, euh, Pimus il est pas à 110 kg hein. il est pas à 110 il est même, il est même pas à 100 kg Pimus, tu as raison les conclusions que vous voulez là dessus Donc on vous l'a dit sur Fitness Fusion, lorsqu'il y a un chargé sur la chaîne, il dégage, il reste plus que moi les gars, donc on va faire en sorte d'avoir une bonne conduite, <rire> t'es plus dans la chaîne bah t'es chez moi et je suis plus dans ah, la chaîne Marvel il l'a dit, tu es dopé c'est sûr donc tu es plus dans la chaîne, ah, donc Marvel c'est le grand Marvel est, un... est dans la vérité, donc... Marvel est dans la vérité. Les gars, vous restez avec moi. Il reste plus que moi sur Fitness Fusion. Donc, on va rester entre nati Aujourd'hui, je vous ai prévu oh, une... Entre il a dit. Bien sûr, Marvel, il a dit. Donc, aujourd'hui, je vous ai prévu une bonne séance pectoraux avec des charges de nati <rire> 30 kilos par main au coucher, des bonnes charges de nature. Voilà, c'est des vrais <rire> charges. Pro... Tu veux peut-être t'expliquer sur ce que Marvel a dit sûr, sûr Bien sûr que oui. J'active le mode scientifique avéré et on y va. Et après, je vais t'expliquer comment okay, ça se Ok, et nous, on va décider ensemble s'il si il peut encore faire partie de Fitness Fusion. Parce que Marvel, il l'a dit, il est chargé. Et moi, j'ai été validé. Hein. Ouais, évidemment, hein, forcément. <rire> bon, c'est bon, arrête de parler. On leur met le générique, ça fait longtemps, ils vont s'ambiancer un peu. <musique> Donc voilà, on se retrouve avec le scientifique Pimous. Donc comme vous pouvez voir, magnifique dessin qui représente Pimous, Marvel. Pimous, Marvel, dessin incroyable. Ici... Nassim Selye, on les mange matin, midi, soir. Bon, plus sérieusement, on va, on, va, on va argumenter, on va parler de pourquoi je pense que Marvel a tort. Ah, tu penses seulement, t'es pas sûr Bah non, mais t'es pas sûr d'être Nati. Non <rire> Ah, moi, je vais te mettre dans les problèmes. Hein. Ah, ouais, c'est comme ça Non, je pense qu'il a tort. Dans... Pour... Enfin, pour moi, il a tort sur mon cas Après, je dis, je pense qu'il a tort parce qu'il y a d'autres cas que le mien. Peut-être qu'il a raison sur d'autres cas, j'en sais rien. Je vis pas avec eux. Peut-être se pique le cul, je suis pas au courant. Donc, je peux pas avérer que tout le monde est Nati dans son top ou etc. En tout cas, moi, je sais que je suis Nati et euh, je vais vous le démontrer simplement. Déjà, premièrement, Marvel, il parle un sujet qu'il ne connaît pas forcément pour parler de la force, il faut avoir fait de la force. Marvel a toujours fait de l'hypertrophie. Il a dit lui-même qu'il a jamais essayé de faire des grosses barres. Il fait jamais de PR. Euh, il, il a jamais touché à ce domaine. C'est comme si un powerlifter venait parler body. C'est pas la même chose. Euh, ensuite, pareil, il a dit oui, prendre la morphologie vraiment rapidement. Il a dit on prend la morphologie en compte vraiment très rapidement en mode euh, c'est pas important. Alors qu'il y a une vidéo qu'il a fait sur le deadlift où bizarrement là il prenait en compte la morphologie, il disait oui, bras longs avantagés machin. Et là on n'en parle pas du fait que les bras sont courts. Alors que là on le voit sur le chez moi, Je suis un tyrannosaure. Il hein, n'y a pas de c'est comme ça, hein, je suis un T-Rex. On l'a toujours dit, j'ai des bras très très courts. Donc voilà, on voit moi j'ai les bras très très courts. Pour vous dire à quel point mes bras sont courts. Quand je suis en développé couché que la barre touche mes pecs, mon coude ne descend même pas en dessous de mes épaules. Alors que Marvel qui a des bras super longs, lui ça va descendre en dessous de ses épaules, limite ça va aller jusqu'à son dos euh, et il peut potentiellement se blesser tellement ça descend bas. Il a des, des bras de, de montre religieuse clairement. En fait son trajet sera beaucoup plus long que le tien. Ouais c'est ça. Okay. Si moi je faisais par exemple euh, Paris-Lille, lui il tape un Paris-Marseille. C'est ah ouais. 100 fois plus long et pas photo. C'est pour photos. ça que sur les vidéos on a l'impression que Pimous il fait des amplitudes réduites. Limite des répétitions trichées Alors que c'est du complet c'est ça le pire c'est du complet c'est juste que son mouvement il est très court Et c'est beaucoup plus facile pour lui Tu te mets tout nu pour faire quoi Et voilà le fait de dire un tel est chargé pour 180 kg bench Alors oui 180 kg c'est énorme Au bench c'est monstrueux je suis d'accord La moyenne elle tourne à 130, 140 Les mecs très forts 150, 160 Et pour moi l'élite elle va passer à 170, 180 C'est vraiment l'élite nati Au dessus là malgré la morphologie etc Si le mec c'est pas un power bien gras c'est bizarre Voilà PDC fois 2 c'est faisable Au dessus ça commence à être compliqué quand j'ai fait la perche, je faisais 93 kg. Et ça, pareil, il l'a pas pris en compte. 93 kg x 2, ça fait 186 kg. Donc oui, 180, c'est largement faisable, il n'y a pas de problème. Donc moi qui fais 78 kg pour un RM de 140 que... Tu devrais aller chercher les 150. Je peux aller chercher les 150 Bien sûr, largement. L même si tu es désavantagé morphologiquement, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le fait que certaines personnes ont des prédispositions pour la force. Ils sont nés avec un système nerveux fort. Moi, à 140 kg, je vais en faire 10. Si on regarde le schéma, je sais pas quoi, 140 x 10, ça doit faire un RM à 165, 170. Pourtant, je suis bien meilleur que ça parce que je suis plus fort sur du 1 rep. Mon système nerveux, il fait comme ça. Système nerveux simplement. et les os. Les et mes os. os J'ai des compte. os très épais, forcément. Et même, je suis lourd. J'ai une grosse corpulence. J'ai des épaules très étroites. Enfin C'est la morphologie. J'ai vraiment la morphologie du bencher net, en deadlift je suis nul, au squat je suis nul, il y a plein d'exercices où je suis nul mais le bench c'est mon exercice et voilà et s'ils sont pas convaincus et eh ben achetez des programmes et vous verrez que vous allez faire 180, c'est tout moi tu veux que je dise non, quoi, Qu'est-ce que je dise, c'est un mythe, ça, <rire> bon on savait pas comment vous la faire cette vidéo parce que au final quoi qu'on vous dise euh, pour essayer de défendre le cas Pimous, est-ce qu'il est chargé, est-ce qu'il est qu n'importe quel argument il aurait pas été recevable parce qu'en fait, il y a déjà des chargés qu'ils ont utilisés. Ouais, s'il si, fait 180 au euh, développé couché, c'est parce qu'il mange bien, c'est parce qu'il dort bien. Euh, je sais pas, il y a quoi comme qu excuse encore euh, ah, euh, Vous n'avez pas assez d'intensité dans vos entraînements. Voilà. Euh... Il, il peut pas vous sortir tout ça alors que Pimous, il, il s'entraîne dur, il mange bien. Et quand il fait ses perfs là, il est vraiment énorme. Tu vois Ah ouais, il, je, je, je, je, il mange, je suis pas là pour sécher. Hein. Voilà. Euh, donc quand vous le voyez en sèche Qu'il est bien découpé et tout C'est pas à ce moment là qu'il fait ces perfs là C'est mon cousin et tout Il m'a toujours assuré qu'il était natif Mais même moi 180 kg Alors que c'est mon cousin J'ai douté Bien sûr Donc plusieurs fois je lui ai dit cousin si tu es chargé faut me faut le, dire. le dire et tout pourquoi parce qu'on est sur une chaîne euh, de fitness donc on va se comparer lui et moi les abonnés vous vous nous comparer et je peux pas me dire que lui joue pas avec les mêmes armes que moi tu vois ça serait pas juste pour moi c'est ça euh, pourquoi moi je fais 140 au développé couché et lui il et fait il 180 ah bah c'est tout c'est qu'il est meilleur que moi les gars je vais pas me dire c'est parce qu'il est chargé si toi demain tu modèles au deadlift avec la morphologie t'as je sais que tu seras meilleur que moi et j'aurais beau m'entraîner tout tous. donner je sais que je pourrais pas le rattraper ses bras ils sont plus longs ses jambes on dirait un minimum et allez c'est bon j'arrête la vidéo bon <rire> les gars je pense que c'est tout pour la petite aparté ça fait beaucoup quand même je pensais qu'on allait ouais. faire plus court que ça euh, mais au moins on a on a réglé un peu le problème là j'espère avec euh, le, le cas il y Marvel il n'y a pas d'animosité avec Marvel hein, évidemment hein. aucune animosité ah non euh, il, y a, euh, il, il façon... a le droit de donner son avis comme tout le monde et hein. et voilà et je il y a aucun problème et... Et je peux le comprendre de toute et façon et en plus il dit ce qu'il pense vraiment tu vois on a le droit de parler il l'a pas critiqué il n'a a pas dit, non, il... Il a rien dit de méchant ouais, il a rien dit de méchant il n'a même pas dit de manière claire il a dit tirez-en les conclusions que vous voilà. voulez <rire> monsieur il a peur d'aller au tribunal maintenant <rire> bah ben, c'est bien il reprend du service ça fait plaisir bon voilà pour le cas Marvel donc voilà pour le Tour, euh, de fitness fusion un petit drama vraiment léger, léger pour euh, léger, remettre les, les choses typique, en place <rire> euh, on va vous présenter tout ce qu'on a fait pendant nos, ces trois mois là ouais. tout ce qui va arriver sur fitness fusion et on va commencer avec le matériel parce qu'on ouais. a investi gros matos les gars donc on va vous montrer ça l'appareil photo qu'on a acheté c'est le sony alpha 3 qui filme donc en 4k et en basse luminosité vous verrez bien la qualité sur les vidéos fort c'est incroyable c'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir on voulait faire les choses bien à notre tour donc là vous allez avoir des vidéos en 4k avec un super son les gars là on est dans la situation où on tourne des vidéos force, vous voyez les deux caméras différents ensemble. Vraiment, venez voir les vidéos force, vous allez voir la qualité a complètement changé. Le programme, il ne changera pas. Le mercredi, c'est les vidéos force. Le dimanche, les vidéos fun. Donc le mercredi, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la musculation, obtenir des conseils, comment maigrir, comment prendre de la masse, c'est le mercredi à 14h sur Fitness Fusion. Et si ce n'est pas fait, pensez à activer la cloche des notifications, à vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les vidéos. Et surtout, le gros projet qui sortira en février... On vous donnera un petit indice, un petit rébut en fin de vidéo. C'est vraiment un gros truc. Bon, voilà pour la présentation de la salle de là où on tourne. On a de la chance, puisque rappelez-vous où on a commencé. Le garage de tes beaux-parents, c'est vraiment un bordel. C'était mieux que rien. On voyait rien, mais c'était mieux que rien. Mais aujourd'hui, franchement, on a tout pour y arriver en 2022. Donc, c'est là où on va tourner. Tu veux nous présenter quelque chose Non, je... C'est pas à moi, déjà. C'est pas à moi. Il n'assume pas. Non, on avait pris ça pour une vidéo. Donc, Air Snail, c'est la nouvelle gamme de <rire> Hersky vous, vous comprendrez parce qu'on a tourné une intro pour une vidéo force Vous comprendrez dans les semaines qui vont venir Mais en tout cas il y a une nouvelle gamme de compléments alimentaires yes. Celui là il est pas Moi j'ai pris le truc stress moins il est cool Ouais mais il y a plein de, de trucs là c'est ah, du collagène Il y a du curcuma il y a des nouvelles vitamines le et tout. Donc, tout Allez voir c'est une gamme santé Qui ont fait sur QNT c'est pas mal Vous allez voir le mercredi on a tout affiché nos produits QNT Les gars on veut que vous utilisez notre code Moins 20% Exactement. Code 100%. fitness fusion sur toutes vos commandes Parce que franchement QNT en ce moment ils nous mettent, ils nous mettent très plein. bien il y a même une vidéo qui est prévue avec les doubles ouais. dragons où c'est eux qui vont faire venir un, un vidéaste. Donc les gars, euh, soutenez-nous, soutenez QNT, c'est une belle marque. fusion FNES Fusion. À fond la caisse, on n'hésite pas. Mais là je crois qu'on a trop parlé, on va aller à la salle on qui la mousse, salle, on la est la chaud caisse. pour une grosse séance pectoraux. Que fais-tu pose donc ce produit dopant s'il te plaît Il n'y hey mmh. a même pas discuté. <rire> je suis un malade du Tu T'as pris au moins 5 kg là, non de muscles pur, hein. Muscle pas pur. <rire> On arrive à Basic Fit, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Il y a quand même du monde. Hein. Nouvelle année, nouvelle résolution. On va voir si dans 2-3 semaines il y a encore des gens à l'hino. Je suis pas sûr. En tout cas, on vous a pas encore souhaité la bonne année, donc si ce pas encore fait. Pimous, c'est le moment. Bonne année. Bonne année, les guerriers. On va passer une année ensemble. Alors, on vous a prévu des trucs. Euh... Incroyable cette année. Euh, là, on a prévu de développer coucher aux haltères. Tu dois faire quoi comme Pierre 50. Juste 50. Ah, 50. Après, ils se demande pourquoi Marvel dit qu'il est chargé. J'ai éclaté 50. Hein. C'est à la portée de tout le monde. 7 x 10, ça c'est moins kilo. C'est à la portée de tout le monde. 7 x 10, ça c'est tout. Non, mais c'est ce que tu fais. Je comprends pourquoi Marvel dit. <rire> mais le plan est les 50. <rire> bon, on va passer directement aux haltères. Bon, monsieur a mis 10 minutes pour s'échauffer. Il prend les Et 50. Toi, mis 10 <rire> Et on est parti. On va voir ce que ça va donner. Oui, fait sûr. Ça fait un mois que je me suis pas entraîné, ça me paraît léger. Il s'entraîne plus, monsieur. Pas 15 grave. reps, il s'entraîne plus. Okay, à, mon, à mon tour, les gars. Oh, mais là, le, je pro reviens plus entraîner le problème, c'est que tu viens de faire 50. Mon, mon, mon objectif, c'était 42 aujourd'hui. Mais quand on filme et quand il fait 50 avant toi, t'es obligé. 10 jours, j'ai pas fait les pegs. Joyeux Noël, bonne année. On est reparti. Ça fait pas mal, fais hein. attention. Non, non, je le dis pour ouais, toi. Mais, ouais, fait pas pas mal. Respecte moi. respecte-moi, moi quand t'as commencé, je t'ai pas dit ça. J'essaie de contrôler moi, je suis pas dynamique comme toi. mais si ça va, On n'est pas là pour discuter. Hein. Deux minutes de repos, on les reprend. Euh, bah on a terminé le coucher, je passe à un incliné. De toute façon, les séances sont c'est comme d'habitude, incliné, dites, écarté, blabla. Bla. On ne va pas que tous les exos, 36 kilos, les... mes charges de curl l'habituel mais comme j'ai régressé, ben voilà. Et ça, c'est les PR de DJO. Ça y est, je t'ai piqué dans ton estime. Ouais, c'est que 36 là. confonce lourd et tout mais pour faire du muscle les gars y a pas besoin d'avoir un gros gros level c'est le, le. utile le pas. Hein le pas les gars c'est utile mais c'est pas nécessaire voilà pour la séance peque vas-y viens on va les doigts bah les gars ça fait du bien de reprendre les vidéos franchement ça fait plaisir et de reprendre la salle, parce que oui, on a fait les merguez pendant l'hiver. Moi, facile, enfin, si j'ai fait Donc, la Donc, si vous aussi, vous avez fait de la merde, oui. là, pendant les fêtes de Noël, de Nouvel An, rendez-vous mercredi, on a une vidéo spéciale sur la chaîne. Et surtout, dimanche prochain, une grosse caméra cachée à Basique Frites. Frites. Frites. Simplement. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de... Pimouf. et Joe Force. Et fun.